Cette patiente présente une fracture du rachis au niveau de la quatrième vertèbre lombaire avec une atteinte neurologique, L4 étant la première racine lésée, L3 étant la première racine saine. Si on demande à la patiente de plier le genou, elle a du mal à démarrer le mouvement. Si on lui démarre simplement quelques, quelques degrés... Vas-y, plie maintenant. Essaie de le plier toute seule, le genou. Voilà. Donc là, à ce moment-là, le genou, le genou se plie. Si on démarre le mouvement, redescends doucement. Redescends doucement. Voilà, encore, encore, encore. Et remonte, remonte, remonte. Ah, elle n'y arrive plus. Il faut lui faire le redémarrage. Et là, maintenant, elle arrive à compléter le mouvement. Si on palpe au niveau... Euh, de la, euh, la partie postérieure de la cuisse on voit ici des tendons alors est-ce que ce sont les ischios jambiers internes ou est-ce que c'est autre chose pour le savoir il faut suivre le, palper la contraction musculaire et voir si ça va vers les ischions à ce moment là c'est le demi, les ischios jambiers internes mais si comme on voit ici ça part plutôt vers le, le dedans, ça peut être le gracile euh, euh, et le couturier, le sartorius. Hein. Donc, euh, et ici, on voit bien que... Et on va palper aussi au, au niveau euh, des ischions, euh, juste un petit peu au-dessous de l'ischion. Donc, on palpe en demandant de se décontracter, relâcher complètement, de recontracter. Et là, on voit que qu'on euh, n'a on aucune euh, contraction et donc, euh, ça ne peut pas être les disques jambiers euh, internes qui font le mouvement. On va palper quand même le biceps aussi pour voir s'il est présent ou pas présent. Ah, donc, à la partie externe, relâche, contracte. Déjà, on ne voit pas le tendon du biceps qui saille et la palpation confirme que le muscle n'est pas présent, il n'y a pas de contraction, aussi bien au niveau proximal que au niveau distal. Il s'agit donc d'un piège du testing. La flexion du genou n'est pas faite par les ischios jambiers, mais pas, par le muscle sartorius et le gracile. Si on lui demande de lever la jambe tendue, elle y arrive, donc il n'y a pas de problème sur le psoas. Le quadriceps essaye de lui mettre une résistance au niveau, en lui tenant par-dessous. Voilà, on essaye de faire un break test et là on s'aperçoit qu'il bon, y a un quadriceps qui est au moins à 4 hein, qui tient euh, le jambier postérieur le tibialis postérieur maintenant on dit plus jambier postérieur euh, comment est-ce qu'on va essayer le de le palper petite. dans cette position là on nous demande de soulever le pied Comme ça. Hein, mettre en dedans et on devrait ouais. le palper entre la malléole et ses, son point d'insertion principal Ici. Vas-y, voilà. Essaye, essaye, et on voit que là, d'abord, il n'y a, a aucun mouvement, puis ensuite, on, on ne sent rien. Donc, il n'y a pas de tibialis postérieur,